Pour un atelier, il y a quatre éléments. Le premier, en fait, c'est l'équipe. Une équipe collaborative qui va travailler dans un espace modulable sur un challenge, un défi pour lequel ils sont très enthousiastes. Et il y a, comme quatrième élément un processus itératif. L'élément le plus important, c'est l'équipe. Si l'équipe est capable de travailler ensemble en osant se confronter, eh bien, ils vont arriver, en fait, au bout de quelques jours, à délivrer des solutions qui ont vraiment du sens pour leurs utilisateurs. En fait, les équipes, elles vont suivre un processus d'innovation qui commence en fait avec euh, ce qui est le plus souvent oublié euh, dans les entreprises et, et partout, c'est par la compréhension de l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Donc c'est une phase d'observation où les équipes vont partir en interview pour vraiment entrer en empathie en fait avec leurs utilisateurs. Quand ils ont fait cette partie-là, où on passe quand même pas mal de temps, donc c'est la définition du problème, ils vont définir en fait le besoin critique. Le design thinking c'est avant tout un état d'esprit, et l'une des composantes de cet état d'esprit, c'est la capacité à entrer en empathie avec notre utilisateur. Toute la difficulté consiste à être sans arrêt en aller et retour entre « je suis capable de me mettre à la place de mon utilisateur » et « je garde suffisamment de recul en tant que design thinker ». super heureuse de cette semaine de design thinking. Euh, on a créé une cohésion d'équipe, C'était pas forcément évident au début, on avait un, une personne dans notre équipe qu'on connaissait pas, qui avait une manière de penser qui était tellement différente et euh, bah les différents ateliers, les jeux, la manière d'itérer son projet nous a permis de nous entendre, de brainstormer et de créer une vraie cohésion d'équipe.